Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Repanière Science 4. On est en paix, presque. Euh, il reste juste les Mamluks à faire sortir dans 3 jours. Et j'ai eu un message Gênes attaque euh... Tlemcen. Donc Gen doit avoir des revendications. Ouais, ils ont une mission euh, conquérir Tunis ou je sais pas trop quoi. Le fait que j'ai sorti tous les alliés de Tlemcen, ça fait qu'on va peut-être se retrouver avec Gênes sur la côte africaine. J'espère qu'ils vont perdre. Mais j'en sais rien. Rien du tout. Ils sont quand même très gros. Il y a moyen qu'ils gagnent. Le texte toujours pas la bonne. Euh, pas, toujours pas une des deux bonnes euh, que je peux faire. Et avec les mêmes looks, on a reçu notre diplomate. C'est parti. On est à 108%. Je pense pas qu'il y ait des rebelles. Euh, qui se déclare comme ça et on a fait conquérir le e et maintenant on doit conquérir Moka. j'ai cette revendication là aussi depuis très très longtemps euh, on est en train de bouger vers Kafa Soit 86 ça va aller très vite légitimisation pour la plupart parce qu'elles sont de culture bédouine. Ah ou ouais, jazz, non Ou bédouine, d'ailleurs, ça dépend. Les deux sont vrais. Ajoutons ouais, tout le monde à la compagnie commerciale. Ouais, on va la laisser tout seul. Euh, J'ai aussi des revendications sur le Langzang, et le Kujarat... Oh, fallait que je l'attaque avant qu'il se trouve un allié, c'est trop tard. C'est pas si grave. C'est juste que j'ai des lits en plus maintenant. Je peux en profiter pour reprendre quelques provinces à des lits. Pourquoi pas un petit passage Et j'ai encore de quoi faire une revendication sur le coup de Pas encore. On n'est pas encore à 30. Ouais, donne des provinces à mes, mes vassaux, c'est pas super euh, et bien. Alors j'ai commencé des conversions qui avancent doucement. Mais sûrement, c'est l'important. Et on a gardien des visites sainte, plus de légitimité annuelle. Ça c'est chouette, et plus de missionnaires. J'aurais plus d'utilité à la légitimité annuelle qu'au truc à missionnaire. On est censé gagner deux par an. C'est plutôt fort. Thème, non, tu ne passes pas chez moi. Ah, il est en guerre aussi contre le Portugal. Ouais. Bah, je donne pas très cher de sa peau. À se faire manger par d'autres que moi. On a toujours trois colonies. En vrai, je pourrais en faire plus, mais ça commencera à coûter vachement cher. Euh, colonie ça me coûte 16 là ça me coûterait 32 pour euh, 16 de plus pour faire une seule colonie en plus vous hop on va emmener mes bateaux près du Gujarat et ceux là ils vont bouger vers Delhi le Portugal ne passera pas ses armées vont s'approcher par là Très longtemps que j'ai pas attaqué la Transoxiane, ils ont encore beaucoup d'hommes. Je dois pas avoir beaucoup de revendications. J'en ai absolument pas. Et, et, et... Dernière revendication sur le Gujarat. Faites. Siak. Je n'ai plus besoin du droit de mouillage. Je vous en remercie. Vianakra attaque ce que je lui ai laissé du Bahamani. Je crois que j'aille l'attaquer aussi, un jour. Pour l'instant, il est à moins de 50% d'expansion agressive. Ça peut être intéressant à conserver les choses dans cet état. Combien représentent encore les mêmes looks 143. Ils ont définitivement des provinces riches autre part. Alors, une là, 8, une là, 8, là une à 3, une à 6, ils ont beaucoup de provinces euh, colonisées en fait, ça fait que ils toujours plus de sang scores de guerre, mais ça ne m'empêchera pas de les manger. Euh, Moscovie, je crois que la trêve se termine dans un an, c'est ça, toujours un soldat dans le coin, <rire> une armée dans le coin. On va leur en envoyer une autre. Et on va recommencer activement le réseau d'espionnage. Alors qui j'attaque d'abord Cafa Non, faut que je fasse une deuxième revendication d'abord. Ce fait rapide. Ils auraient le Darfour avec eux. Darfour est allié à Ngoré. Ne l'attirons pas dans la guerre euh, contre nous. Euh, Foggy, je suis sûr que c'est une province pas trop. C'est celle-là qui est très développée. Ouais, qu'on préfère éviter. Voilà, ça, ça sent la fin du Darfour. Et une bonne tranche pour moi dans Kafa. On a passé le cap de la moitié du succès fait en 240 ans. Il m'en reste 140, sans aller de moins, pour faire autant. Ça se tient, ça se tient. Mais ça implique... Euh, D'ailleurs, on va focus daily. Chargement de plan, toi Pas ah, ouais. à On a une armée dans le coin, utilisons-la. Là. Celle-là aussi, on va l'utiliser pour ce port-là, capitale. On va leur laisser, je pense, leur petite poche ici et prendre les provinces qui traînent. Qui traînent plus ou moins, mais bon. Qui. qui font tâche dans mon pays. sympa parce que je leur laisse euh, un pays côtier ils auraient pu avoir la même chose mais à l'intérieur des terres complètement encerclé par moi on recommence sa revendication sur le Bengale ou sur bahamani ou sur la transoxienne Alors, en se justifiant par l'aversion entre les guerres de conquête incessantes des Ottomans, quelques-uns nos commerçants ont décidé d'expulser nos marchands. Oh, les vilains. C'est vrai que je fais des guerres euh, incessantes. Vieux ronchon, après tout, bon débarras. <rire> Indiqué par notre politique étrangère orientée vers les conquêtes, un éminent conseiller a démissionné et quitté le pays. On dirait les vidéos de Fuse. Notre ministre a quitté le pays parce que on faisait pas assez de guerre. Oui, c'est plutôt scalable. <rire> euh... Restrictions sur les constructions de Dimi. Ça fait quoi? Tolérance envers la seule vraie foi et pas de tolérance envers le paganisme. Dirons-le. J'en ai pas tant besoin. Et ça me colle de. De l'agitation dans des provinces qui sont déjà plus susceptibles d'être agitées parce que de la mauvaise religion. La Delhi va occuper là-bas. Ça c'est un... une bonne tactique pour fuir le combat. Ah, D'ailleurs j'ai pas fait gaffe et eux oui, ils sont en train de suger par là. Moscovie c'est fini. Oh ouais ils ont ah, 20 000 hommes chacun mes vassaux. Le doigt Wessir est quand même beaucoup plus gros sur la carte, mais aussi beaucoup moins riche. Alors, je n'ai pas été assez rapide pour euh, prendre les provinces directement. Je prendrais bien les deux dernières tâches là-haut. À Fin du fort. Ça, c'est une guerre qui va être vite expédiée. Ah, j'ai un conseiller qui est parti. Faut que je me refasse. Ils occupent chez moi, mais j'ai un pays tellement géant. Même mes vassaux, ils se disent non, ça vaut pas la peine. Ne prenons pas le temps. De nous occuper d'eux. Allons directement si j'ai les forts. Dès il manque un gros fort. Toujours. Oh là là, il manque plus rien. Ils prennent 53 de score de guerre alors que j'ai tous leurs forts. C'est des grosses provinces, je crois bien, sinon elles ne seraient pas restées là à mon avis. Sauf euh, peut-être celle-là. On va plutôt prendre. Euh, ça. Ça, ça leur paraît trop. Ils ont perdu, je sais pas ce que. Ah, il leur manque un, il manque un fort, d'accord. Fin du siège de l'Asta. Ratchor. Une Fois que Deli sera parti, ce sera fini deux. Allez ah, tombe, petit fort. Fin du vas... ah, siège de Cafa Kili occupe, qu'ils occupent, qu'ils occupent, qu occupent. Ça ne me préoccupe pas. Dans les provinces. Attendez, vous là donc, vous avez si j'ai cette province là, et toi là, toi là, et toi là, Un pour chaque province, ouais, et toi là. Ouais, ils auraient dû rester au pays. Donc, ils n'ont pas des points pour euh, raison commerciale. J'ai toujours euh, tous mes bonus, sauf celui avec les marchands. Administratif, puissance militaire. Mince, c'est les marchands qui rapportent de la puissance euh, diplomatique. Prenons... Ce bonus, je sais pas pourquoi je peux pas les retirer La loyauté de l'ordre doit être supérieure à son influence Ok les marchands sont très influents Alors qu'ils ont Si, ils ont une grosse part du pays en fait Bon allez, délits euh... pas sérieux ça Voilà Je pense que tout ce que je demanderai en plus ce sera refusé. J'ai envie de faire la, la paix rapidement. J'ai plus personne pour euh, demander la paix. Ah mince il y a eu des rêves fanatiques réformés. Je faisais pas du tout attention. le reste de notre flotte Pour faire passer quelques trous Good Donnez-moi ce que je demande Qu'est-ce que je peux demander Pas trop riche sauf la capitale en fait je peux demander tout ça ah j'ai dépassé euh, ce sera bientôt un dépassement vraiment mineur par contre ça veut dire qu'il faut que j'attende avant de faire la paix avec Kafa on n'est pas pressé de gagner on va jouer un peu avec la montre en allant les attaquer là-haut. Là, on a bien augmenté notre puissance. Là, aurait, j'ai pas pris de province en prenant des provinces à Delhi. Non, j'ai dû les prendre. Dans le milieu du doha si j'ai pris les deux tâches Je ne savais plus si j'y avais pensé euh, Légitimité j'en ai absolument besoin Ah ça a, chassé, ça a Ça a chassé mon missionnaire J'ai un marchand disponible Comment fonctionne exactement le bonus J'ai l'impression que tous mes marchands font du transfert, qui transfert tant que ça va à peu près dans la direction de Constantinople. Que j'ai le contrôle complet ou pas. Euh, L'Ethiopie, ça part vers le golfe d'Aden au lieu d'aller directement vers Alexandrie. C'est pas bien grave. Après le golfe d'Aden, je préfère faire passer par Hormuz et Bassora. Euh, où est-ce qu'on peut tirer la Sibérie Il y a quelqu'un qui tire, je sais pas qui, dans la bonne direction. C'est euh, la Transoxiane. Euh, et si on a un marchand et on ne tire pas beaucoup Ici si ça tire. Sinon on peut mettre un marchand dans genre Sora un nœud où j'ai besoin d'avoir un marchand parce que ça tire déjà dans la bonne direction mais ça va me booster peut-être un peu plus le contrôle des agréments mineurs plus ça fait plus 10% à hein, Constantinople et 10% de... de je sais pas ce que c'est le truc de base peut-être 80 oh, non je gagne 125 multiplié par le pourcentage donc ça fait 12 cas de plus par bonus de 10% franchement c'est beaucoup on va vraiment y aller lentement juin 87 c'est long euh, Réunissons les colons colonne autosuffisante suffisante il est temps d'en relancer une alors ça je ne sais pas trop on peut aller jusque là haut euh, continuons les provinces un peu loin sinon je peux faire des provinces qui n'ont pas l'attribut arctique mais il n'y en a pas il n'y en a plus Bouriat, il a des bons alliés. Pas du tout. lié à son voisin du sud. Qui lui est allié à la Tranvoxiane. C'est plus gros. mais. Euh, je dis que ça mérite un réseau d'espionnage. Soit, les... soit je les mange, soit je les vassalise. J'ai des provinces légitimes Bouriat, franchement. En effet. Et c'est de la culture bouriat Donc il n'y a pas de chance qu'ils fasse disparaître. Les Manchoux, ils sont beaucoup plus petit qu'avant mais pas suffisamment en bon, en bon terme avec moi pour euh, la vassalisation sous la distance de frontière à frontière qui leur fait peur et le, ils considèrent qu'ils sont quand même euh, riches par rapport à moi <rire> ce qui est assez impressionnant ah oui donc moi j'ai fait une armée ici Je mets un super général et le tour est joué. Je me disais que ça avançait pas et j'avais oublié de démettre en pause. Voilà, il y a plein d'embargos qui ont été levés par la Colombie portugaise, Rio de Prata. Ils ont dû les. Waouh! Le Portugal, on va finir par se retrouver euh, en conflit quand euh, je voudrais l'état d'Alger par exemple. Vous prenez beaucoup très vite. Ah je peux pas prendre ça. On va prendre la tech militaire pour pas être en retard. On est à 20 minutes d'épisode, je pense à regarder. Bon allez, on est en 67, après tout, euh, est-ce qu'on fait des revendications sur euh, la Pologne, ça m'a l'air euh, une mauvaise idée. C'est vrai que l'Autriche est membre de l'Empire et ça la protège pas mal. La Croatie par contre ne l'est pas. La Bohème est défenseur des Protestants. Hmm. Et ils sont alliés à la Bohème en plus, je crois. ouais' euh, Silesie, beaucoup... ah, allié à la Pologne. C'est beaucoup. J'ai pas grand monde attaqué en Europe, par peut-être la Moldavie. Ah, c'est allié à la Pologne. Mais ça n'empêche que je pourrais la manger facilement pendant bon, ma guerre contre la Moscovie. Euh. Des sur Bamena. Je fais traîner la guerre de Via Gara, Vijanagara. J'ai tendance à le penser trop vite, Vijanakra. En fait c'est pas ça. Peu importe. Vous avez compris. C'est pas bloqué ça. C'est en 89, j'avais pas.. Ah du coup ils vont dire j'ai fini la.. La guerre trop vite. Enfin ils vont me demander de finir la guerre vite. Alors que c'est pas ce que je veux, mais. On a pas mal de provinces agitées. Ne les laissons pas faire. Leur siège. D'ailleurs le bas qui vont. Usure 0-0. Faut que je me fasse des galères euh, en mer Méditerranée pour pouvoir euh, attaquer les petites îles. Fin de la trêve avec Bahamani. On va que ça c'est une région euh, des plus stables, rarement occupée. Il y a peu de chances que les bateaux se finissent pas. zone n'est pas... Bon, le clic souris n'est pas tout à fait bien positionné voilà ce sera bien comme ça euh, vous repartez je sais que je suis toujours en guerre mais c'est pas dans cette région là non si je peux ah. j'espère que les cheveux c'est pas des... oh non je viens de lancer euh... Plein de bateaux et j'en ai bloqué des nouveaux. Euh, prenons du prestige pour la musique baroque. Yémen attaque Monomotapa avec Mombasa. C'est les sunnites contre les fétichistes dans cette région. Ah si, Darfour, je peux le manger. Ça me fera pas trop de surexpansion. C'est juste quand même. Bonjour là en même temps que son voisin. Et après j'ai trois armées pour la Moscovie. Envoyons-en une de plus. Ou alors. Euh... Ou alors deux. Parce qu'ils sont vraiment très nombreux sur cette province isolée. Si je peux leur tomber dessus euh, au début de la guerre, je pense que c'est toute l'armée moscovite. C'est leur capitale ou c'est juste euh, ils se sont retrouvés coincés et puis voilà. Non, c'est Nizhny Novgorod, la capitale. Province qui est vraiment très chère. Très développée. Allez, on va pas attendre 80. Enfin, si, on va attendre 89. Fin du siège de Nargent. C'est repris. Ah, il réoccupe vite dans l'objectif de guerre vous avez le droit d'attendre les hongrois si vous voulez des renforts non vous considérez que vous êtes euh, super fort, vous avez raison mais c'est quand même euh, pas la chose la plus prudente un point de stable gratuit je vais reprendre l'objectif de guerre Le reste un porte-moins ah j'ai des j'ai des et après, j'ai accès à Yahoo et les autres pays d'Afrique sur lesquels je peux prendre des provinces. Pas du tout productrice de soi mais des provinces. J'attrape une armée. En voilà deux, on a quand même gagné. En faisant beaucoup plus de pertes que ce qu'ils nous ont fait. J'ai pas fini les revendications là euh, Presque. Allez, mai, juin. On n'a pas besoin de les tuer, on va juste. Le Dark War en premier. Et tout. J'ai pris 8% sur le Dark Four. C'est moins 47, 57, 66, 70. Ou alors, stratégie différente. Un truc comme ça. Peu de surexpansion. Et je bloque plus ou moins les Yemen. Ils pourront quand même prendre mais. Voilà. Et là, j'ai 3 ans pour faire ma guerre contre la Moscovie. En parallèle, on pourrait réattaquer le Yémen. On va réattaquer le Yémen. Sans alliés à Mombasa, et c'est tout. Euh, et on donnera à la majorité des provinces à dos voici. On va mettre une armée de chaque côté. On va récupérer cette armée-là aussi. Alors, mes bateaux. Petite stratégie, si vous avez des armées, vous prenez des bateaux, vous appuyez sur majuscule temporaire. Et après, vous sélectionnez et vous sélectionnez tous les bateaux. Euh, moins cela, rassemblez-vous. Pourquoi les Pays-Bas veulent passer Ils sont en guerre euh, au sein de l'Empire. Euh. Comptoir commercial. En Bizerta. Ils ont pris une province. Atlemsen. Tombouctou a une province euh, d'habitude appartient euh, au Maroc. On va attendre d'avoir 30 de, de réseaux d'espionnage. Ils ont pris quasiment tout ce qu'ils pouvaient. Euh, Languil... dang. Il est allié à Assam, garanti par Delhi. Je, je comprends pas pourquoi ils garantissent tout le temps les gens en Delhi. Ils savent pas que ils sont plus faibles que moi et que systématiquement, quand ils garantissent, je les attaque. Ils devraient avoir appris depuis le temps. Il reste des petites provinces. Alors, importation de café. <rire> D'éminents économistes s'interrogent sur la rapidité de l'augmentation des importations de café chez les ottomans. Après que nos voisins sont parvenus, grâce à des pratiques commerciales particulièrement à droite, à contrôler la majorité des ressources mondiales en café, leur breuvage est devenu très populaire, y compris au sein de la population ottomane. Les protectionnistes en viennent à se demander si l'importation d'un tel bien de luxe présente le moindre avantage pour le pays, en arguant du fait que devenir dépendant de la marchandise contrôlée par un voisin affaiblit notre économie. Donc soit on dit, à quelle heure vous vous levez Soit on prend un point de mercantilisme. On va prendre le point de mercantilisme à la place de moins d'agitation dans le pays. J'ai hésité tout en le disant. Moins d'agitation dans le pays, c'est bien. Bon, on va limiter. C'est le choix raisonnable en quelque sorte à long terme. Qui aura le plus d'impact sur mon pays jusqu'à la fin de la partie. va avoir des nouvelles provinces dans l'Ethiopie, maintenant. Alexandrie, je contrôle pas encore tout, il reste des provinces Mamelouk. Il faut que je fasse des revendications sur les derniers Mamelouks d'ailleurs. Alors, ça c'est fini. Question, quelle taille de province je prends Je prendrais bien la province de Bolgare à 14. Ou alors, euh, celle-là elle est grosse aussi. Non, celle-là. Ah, je peux pas faire de revendication dessus. Parce que je prendrais pas les provinces à 27 ou des trucs comme ça. Mais il se pourrait que je prenne la province à 14. Je vais leur laisser 27, 34, 17 probablement aussi, 19. Bah, je vais voir ce que je peux prendre aussi. Rassemblons-nous. Je sais pas de quel point le chemin est le plus court. Euh, on va dire que c'est là. On va prendre moins d'agitation dans le pays. Ça calme quasiment tout le monde. On attend la fin de la trêve. Euh, le, la fin du mois. Et paf. 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague. Euh, objectif, euh, prendre Bolgar, c'est très bien. Bon, alors un peu plus de monde. C'est des rebelles. Ouais, soyons prudents et économisons nos soldats. En enfin, envoyant encore un peu plus de monde. Nijni Novgorod, ni toi tu montes dans le nord. Toi tu leur tombes dessus. Oh oh, c'est quoi cette guerre c'est la bohème qui okay. est allée siéger là-bas. ou ses alliés. Ah, il y a des bohémiens, non Ça a bien l'air d'être wow, ça. Waouh, waouh, waouh. Garder une si grande armée pour un tel résultat, c'est triste. Hein Refuser. Comment ça se fait que Caradel soit en guerre contre Virian Agara Attaque en face à Margal, dans la guerre vi entre vie dans la guerre entre Vijanaga vi Vigia -ja doit avoir entendu autant de A que Antananarivo Capitale de Madagascar qui est peut-être euh... visible non c'est juste une ville donc euh... Antakarana Ah si c'est là morio Ça se trouve que c'est le nom anglais Ils ont la flemme de convertir tous les noms des provinces euh, Qu'ils ne l'ont pas appelé comme ça euh, Peu importe J'étais en train de me demander pourquoi ils étaient en guerre Et la raison de guerre il n'y en a pas visiblement. à Score de guerre Objectif, l'agresseur maintient son blocus des ports. Je peux pas... Passer. Allons voir là-bas s'il y a des rebelles. ce serait bien qu'ils fassent la paix avec la Transoxiane si ça veut faire une éternité qu'ils sont en guerre. Pas très loin d'une éternité. Ce serait bien pour eux, prêt pour moi. J'hésite encore. Je me tâte alors à leur offrir le passage et donc la possibilité de conclure ce conflit. C'est où ça Très très loin. Il reste beaucoup de peuples indigènes, même si la Nouvelle Castille a pris beaucoup de terrain. Et le Mexique anglais un petit peu. Fin du siège de Kazan. Arrêtez-vous là vous, vous ne serez pas nécessaire. Coupons plutôt l'armée en entier. Soulèvement dans notre paisible colonie. Les colonies sont plus paisibles que le reste de mon pays. De mon pays. Faire enfin, la trêve avec le Yémen. Eh bien... Le Yémen. C'est le moment d'avoir peur. Ils se sont fait prendre des territoires... Cafa euh, par le Yémen Pas du tout. Pas récemment. C'est des territoires à eux, mais qui ont été illégitimés depuis. Euh, Déclarer la guerre euh, dans le but de prendre Gilan. Bon, bah ça viendra. Ça ne me fait pas peur. C'est parti. Je préférais que mes alliés aillent aider là-bas. C'est déjà fini côté Moscovie. Fin du siège de Nijni Novgorod. Et j'en suis seulement à la moitié. Voyons déjà ce qu'on peut demander. Qu'est-ce que je revendique On va prendre ça. Ça oh, là, c'est une vraiment grosse province. Ouais, on peut demander ça. <rire> ça les fragmente vraiment en petit éclat. Mais est-ce que je m'en soucie Pas vraiment. Après, ils sont en quatre morceaux. À ah, quoi que, ça dépend Si j'ai revendiqué cette province-là, on va Prendre celle-là, trois, que trois morceaux, <rire> pas comme si c'était très important. Si je leur laisse ces deux-là, non, pas très intéressant. On va prendre ça euh, en attendant. Prévoyez une longue marche jusqu'en Inde, euh, jusqu'à la Transoxienne, J'ai changé mon avis. espionnage. y sont beaucoup de provinces plus basses, on va demander une province à 7. L'objectif restant toujours le même, que on demande que je revendique les provinces les plus hautes en développement que parmi les provinces que je prends. Sachant que si jamais il y a des vraiment très grosses provinces, je les prends pas. Ah, c'est vrai qu'il y a la Moldavie aussi Et eh bien la Moldavie, j'écrase votre armée Pas de rebelles, pas de témoins et je vous dévore Et la Moscovie Ah mince il me faut, euh... il faut un... Il me faut quelqu'un Un sur des lits pour l'instant On est garde pas trop ce qu'il a rendu le Bengal. Cette province-là, peut-être. Celle-là aussi. Et maintenant, les membres de la coalition qui travaillaient tous ensemble se tapent dessus jusqu'au dernier. Hey, hey, hey. C'est qu'on tient nos forts, non il m'échappe pour aller en défra attendons-le euh, conserve une certaine modestie J'ai déjà eu cet événement C'était une bataille un peu compliquée On va s'approcher des autres armées qu'on a Donc, Je vais avoir besoin de De points Point, point, point Ça avance, ça à... ouais. Par contre, il y en a avec qui je pouvais faire la paix. C'est la Moldavie. Des... Ah, oui, je voulais voir combien ça fait de surexpansion. Est-ce que ça entraîne des européens Visiblement, non. 21, je sais pas de combien ça touche. Allez, la Moldavie, ça faisait très longtemps qu'il méritait la mort. Enfin, qu'il méritait la mort. J'y vais peut-être un peu fort. Euh, qu'il méritait l'intégration dans mon pays. En plus, j'ai accepté les Roumains. Est-ce qu'on pourra attaquer Oui Après, il restera à barre à faire comme siège N'attendons pas C'est des montagnes Ils vont prendre très très cher Ouais, un petit stack, de, stack wipe d'armée Colonie, à chaque fois que je vois un soulèvement Je me dis est-ce que par hasard Il euh, n'y a pas des trucs à faire dans les colonies La plupart du temps il n'y a rien à faire Fin d'un siège. pas cette province-là que je voulais ici. Avec la siège quand même. Conversion terminée. Fin d'un autre siège. Ah si donc on va pas envoyer tout le monde. Vu que l'autre armée remonte. Paix de la Moscovie, je n'en veux pas. Je ferai ma paix quand je le souhaiterai. Ouais, plus vite que. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Non, là, ils ont eu de la chance. C'est dément ce qu'ils ont eu de la chance. 80. Beaucoup trop de points militaires. faut que je les dépense. On pourrait... Hmm. J'hésite, on peut dépenser un coup par là. Bolu. C'est provinces un peu plus ou moins pauvres par là, mais. Sinon, euh, Constantine peut-être C'est là. C'est vraiment beaucoup par contre. Biga, ça coûte que 63. Je pourrais les rebooster. Là, il n'y a que 44 de points. Voilà. C'est des Turcs. Je me dis qu'il vaut mieux que je développe des provinces turques, comme ça, euh, euh, on reste une majorité turque. Les Grecs, je les ai aussi beaucoup développés. Et... N'empêche, ils ont 16% de mon pays. C'est 40% de mon pays, enfin, des, des états que j'ai. Il y a beaucoup plus de cultures que d'états. Ceux qui sont dans les compagnies commerciales ne les comptent pas. Euh, mais eux ils représentent un gros gros pourcentage, suivi par les Syriens, Géorgiens, Criméens, Serbes, Bulgares, Roumains. Les Bédouins ils ont 1%. Je pense que c'est parce que la plupart du temps j'ai pas créé les états. Pourtant il y a des états vachement riches. Après je sais pas si les créer me rapporteraient beaucoup plus en impôts, oui, pas en production. Alors ça c'est le signal la paix. En ce moment, il faut que je laisse 7%. Je crois que je laisse plus que ça. What Ça fait pas C'est trop bizarre. Bon, on va demander 103, si on peut demander 103. En fonction de si mais je fais shift, clic, ou juste clic plus. Ça fait pas la même chose. En plus, j'ai reçu le 133. Tout légitimé. Sont toujours trop gros pour une guerre alors qu'ils font 1 2 3 4 5 provinces 6 7 en fait euh... transoxienne si je vous laisse passer vous êtes content ils veulent même plus l'accès des petits fous la transoxienne des petits fous moi je vous le dis va ouais, revendiquer cette province aussi l'Afghanistan a toujours euh... <rire> Si j'étais un adversaire et que je voulais prendre des territoires dans l'Ottoman, je me ferais un vassal de l'Afghanistan, deux provinces très riches, et énormément de revendications. Renonçons à la province... Hmm. Oh, on en a un autre, mais il est très nul. Bon, ça arrive hein les, les héritiers nuls, d'un fléau qui peut s'abattre sur nous à tout instant. <rire> le pauvre il est tout juste né. Enfin, non, c'est peut-être. Le... Il est tout juste né et on doute déjà de ses capacités dire que je sais pas son père est tellement tellement bon que faire aussi bien c'était déjà un sacré défi oh, oh, non, restons là go go go l'autre armée c'est gagné euh... Yemen est pas tout à fait persuadé qu'il a perdu. Convaincons-le, convaincons-le. Alors l'armée de 24, elle reste là. Et l'autre, enfin un gros groupe capable de siéger Mombasa. Guerre civile à Dang. C'est petit. Je me demandais comment il avait fait cette conquête par retour de province légitime. Ça paraît très logique. J'ai mon Yang à attaquer moi. Euh, il est gros, il est probablement pas très puissant, mais il est allié à Langzhang et à Mongtai et à Karadel. Je l'attaquerais bien en co gérant avec euh, Langzang. Est-ce qu'on s'en prendrait pas à Delhi une fois de plus Pas tout de suite. Euh... Dang. Elle est à Sam. Garantie par Delhi. Garantie par Viajnagara. Elle est à Karadel. Sinon, j'attaque. Nagara. Tant pis pour eux. Vous n'avez qu'à pas garantir leur... Euh, e Bahamani. Ah, Bengale et Villages. Je en fait, ils sont très loin. Je pensais que c'était e Bahamani, mais pas du tout. Là, on est pas... Pour... Oh, ça convertit vite, là. Regardons. En fonction du pourcentage de... 53, là, il y a un palier. Bosna. Ça n'était pas vraiment prévu. La non refusé Je me suis rendu compte qu'on entendait un peu la soufflerie de mon ordinateur dans mon micro. Ça fait un, un son d'arrière-plan quand même assez présent. J'en suis désolé. Mais <rire> en même temps, j'ai pas de moyen d'y remédier. Oh, oh. On les a croisés, j'ai bien fait de mettre le général. Ils ont gagné à leur guerre à mon avis. Ah, ou alors ils ont fait paix blanche. Sakala a perdu, Sakalva a perdu à, des, à un moment ou à un autre des provinces, là-haut. Des Néerlandais, des Portugais, des Espagnols. Ayutthaya est en guerre face au Bengale. Bah, désolé. Je ne vous aiderai pas. non bah ça, c'est tombé. Je pourrais peut-être même demander des provinces. C'est très loin. Et ça me fait un pont vers Sakala Et des provinces à coloniser derrière Donc je prends oh, J'ai pas du tout regardé En oh, plus ça rentre pile dans la surexpansion que je peux me permettre de prendre Alors est-ce qu'on leur fait peur Ouais et là on leur tombe dessus sur cette province là Bon plan Voilà Yéminique encore battu c'est récurrent chez eux de perdre. On est à 89. Alors là j'irai à la pointe. tellement besoin de score de guerre je affronte leur armée parce que c'est marrant ou alors ici je crois qu'ils préfèrent se ré ré réparer ici pour une raison qui m'échappe et voilà alors demandons peu pour moi ou alors euh... déjà je vais donner province provinces que je n'ai pas revendiquées ah, Tawassir. à Tawassir, c'est-à-dire ces provinces-là. Et après, on va probablement euh, donner à Tawassir les provinces de ce côté-là. Là, je prendrais bien cette province là en revanche pour me faire une frontière je peux sans souci ça tu donnes à ça aussi ça encore Donc, finalement on va occuper un peu plus peut-être peut lui donner toute la côte Ça se trouve même un peu plus. Donc, plaçons notre troupe. Ça là, c'est des revendications permanentes. Donc, on va les garder pour une autre fois. Ou alors, je peux en prendre une petite. Ça me fait 12. 87. C'est tout juste bon. Ok. Doilassir. Dawassir, plutôt. Dawassir. Et Dawassir. On s'arrête là. Moi, je prends 12. Ça fait beaucoup de beaucoup d'expansions de, agressive avec beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le Yémen qui est déjà à 700. Gujarat, Bengad ils sont déjà énormément. On va passer les 1000, je savais pas. Euh... Seul souci, on n'a pas de lien. Là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû demander un lien, même si on n'a pas le détroit. Je ne l'ai pas fait. Tant pis. Il faudra qu'on refasse une guerre contre eux. Euh, Prochaine guerre. Mamluk, peut-être Pas possible pour l'instant. Togourt. Pas possible pour l'instant. L'Autriche. Oh, la Pologne, on est assez haut on va éviter, vu qu'on est très haut de la Pologne, très près de la Pologne. Enfin, très près des 50% avec la Pologne. Euh. pour vous, alors. Rassemblez-vous, genre là. Et après, allez-y tous ensemble. Comme des grands. Vous, messieurs, mesdames. Restez de ce côté-là. Toi, tu vas également aller jusque-là. Je veux pas qu'ils aillent sur la. la fameuse zone où je peux pas passer. Les conversions, faisons celle-là, elle est très rapide. On est à 100,03. On va dire que c'est bon. Euh, Vigia Nagara, cible du moment ou transoxiane Transoxiane, on va dire. Est-ce que je vais revendiquer cette de Je vais finir par la prendre. Ça ne va pas pouvoir tarder indéfiniment. Je pourrais l'attaquer tout de suite, sachant que la majorité de mes revendications seront finies en 94. Demandons qui va. Euh, prenons le super général ici. Oh, j'ai trop de monde là. et le moyen de ce côté là deux batailles de gagner, deux batailles de fête deux batailles de bataille de gagner tout à l'air très normal Ils ont beaucoup de soldats normalement. Ah, ils s'enfuient. Ah, ou alors ils vont chercher, mais. J'ai envie d'attaquer les indigènes par mesure de sécurité. Ou alors on va dire que ça ira. Ils viennent pour moi là Ils vont s'accueillir. Pas sûr. Non, ils occupent. Ça doit cailler là-bas. La position géographique Je suppose qu'il fait froid Oh non je voulais arrêter là Justement, j'avais vu le temps et tout Et j'ai pas fait gaffe Bon ça fait un autre épisode de presque une heure J'espère qu'il vous aura plu Et on se retrouve bientôt pour la suite